Donc, le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est « L'âge de la forêt » de Charline Collette. Alors C'est un magnifique album pour parler de la forêt et des arbres. C'est l'histoire d'une petite fille, Ama qui fête son sixième anniversaire. Pendant que sa mamie prépare un gâteau moelleux pour l'occasion, Ama accompagne son grand-père pour une belle balade en forêt. La petite fille l'interroge, il répond patiemment à ses questions, et Ama découvre les différents mystères de la forêt, des secrets oubliés, des leçons millénaires en s'intardant sur les arbres et tout ce qui les entoure. Donc c'est un moment privilégié entre une fillette et son grand-père. L'âge de la forêt est aussi une superbe immersion au cœur de la nature. Dans cet album, il y aura aussi de nombreuses informations sur la vie de la forêt qui apportent une petite approche documentaire. On apprend ce qu'est ce qu l'affouage, le cycle d'avis d'un arbre, comment l'âge d'un arbre en comptant ses cernes. Dans cet album, aux illustrations délicates et poétiques, Charline Colette. « Donne véritablement vie à la forêt, personnage central de cette histoire. » Donc, je vais vous montrer un peu le type d'illustration. Très coloré, très joli. Et avec, que vous remarquerez qu aussi que l'écriture est euh, comme une écriture manuscrite, cursive. Voilà. Donc, voilà, vous avez, euh... Donc, il fait un petit peu documentaire aussi. Vous voyez, Donc, là, on apprend pour apprendre l'âge de la forêt. Voilà. Voilà, le premier. Ensuite, alors là. Ça, c'est Héloïse Solt, la choucroute, recette authentique contre l'ennui. Lorsque ses parents invitent des amis avec leurs enfants, une petite fille tente de trouver un moyen pour qu'elle ne s'ennuie pas, car forcée de rester dans leur chambre. Alors, elle invente un jeu autour de la recette de la choucroute. Au menu du jour, elle a au menu du jour, une recette authentique pour lutter contre l'ennui. Ça s'active en cuisine autour d'une marmite incroyable l'ingrédient principal, l'imagination. Oh yeah, « Oyez, oh yeah, oyez, c'est l'heure de la choucroute géante. Prenez place, Madame Patate, Monsieur Lardon, tous à vos postes où je vous pèle le derrière. » Donc là, je vais vous lire quelques petits passages. Alors, oh yeah, « Oyez, oh yeah, oyez, c'est l'heure de la choucroute. Prenez place, Madame Patate, Monsieur Lardon, tous à vos postes où je vous pèle le derrière. C'est la consternation. Et pourtant, tous les ingrédients sont là. Deux patates charmantes, mmh. un lardon bien rose, et un noble chou, et ainsi qu'une saucisse aux yeux bleus. Et là, ils s'activent tous. Donc là, je vous, a... Donc vous voyez que dans la chambre, ça va être un peu le cirque. Ils s'activent tous pour faire cette belle soupe. Voilà. Et là, chacun à leur tour, ils s'y jettent. C'est le moment de gloire. On demande les pommes de terre à vous de mépatater. Et c'est là le haut de la patate cuite, toute jaune, toute ronde, qui s'envole avec grâce. Donc, c'est un album coloré, très joyeux, avec beaucoup d'humour. Et je pense que l'illustration rappelle un petit peu la bande dessinée. Voilà. Voilà. Donc, c'est impossible de résister aux délicieuses inventions des enfants qui débordent d'imagination en l'absence des adultes. Ouais. Ensuite, « Mon chien qui sert à rien » de Christine Rousset. Alors, quand Raoul est arrivé chez nous, je pensais qu'on pourrait participer à des concours du meilleur chien, gagner des trophées du meilleur chien, faire des vidéos du meilleur chien, Seulement, voilà, Raoul ne sert à rien, à rien du tout. Alors, euh, il juge son animal de compagnie comme inutile. Un jour, il part se promener en forêt. Donc, c'est un album tendre, drôle, pour apprendre qu'être le meilleur ou le plus fort n'est pas le plus important dans la vie. Alors, je vais quand même vous lire aussi un petit passage. Le tout début de l'album. Dans ma famille, on a un chien. Il s'appelle Raoul, parce que maman et papa trouvent ça cool. Moi, j'aurais préféré Vassili ou OS117, c'était plus classe. Mais les adultes sont comme ça. Parfois, ils décident des trucs et puis c'est tout. Quand Raoul est arrivé chez nous, je me suis imaginé qu'on allait vivre des trucs extraordinaires. Du genre chien héros, avec des articles dans les journaux, des interviews à la télé. Je pensais qu'on pourrait participer à des concours du meilleur chien, gagner des trophées du meilleur chien ou faire des vidéos du meilleur chien. J'espérais qu'il fasse à ma place tous les trucs que je déteste, comme ranger mes chaussures, faire mes devoirs, prendre mon bain. Et seulement voilà. Raoul est meilleur en rien et nul en tout. J'ai dû arrêter les entraînements des héros. Raoul est trop sensible. J'ai abandonné les rêves de trophées. Raoul est trop mou. Oublier les articles dans les journaux. Raoul est trop banal. C'est toujours moi qui fais mes devoirs, range mes chaussures, prends mon bain. Raoul est trop inutile. Raoul ne sert à rien à rien du tout nada walou Donc je vous laisserai lire la suite voilà. Ensuite le dernier que je vous présente c'est une nuit au jardin d'Anne Croza. Donc, donc cet album nous invite à une belle découverte by night du jardin et de ses occupants. Attention, c'est parti, donc, l'aventure commence, une lumière scintille dans les herbes hautes cette nuit, soudain, la nuit qui s'enfuit vite, suivons-la. L'homme de poche en main débute alors une promenade à la poursuite d'une lumière vivante. Celle-ci révèle les personnages étranges que l'on croit apercevoir à la seule lumière de la lune, des lucioles, des vers luisants. Nous nous approchons d'une luciole, nous assistons à des rencontres et à des activités parfois cocasses, le lucane soufflant le pollen, Sautiller d'un insecte à l'autre avec notre lampe d'explorateur parfois allumée. Le jour finira par se lever sur cet étrange lieu de promenade. » c'est une plongée dans un jardin plein de surprises. C'est un album grand format, la couverture est photoluminescente et euh, l'auteur nous entraîne dans une exploration nocturne pardon, à travers la faune et la flore et nous laisse simplement profiter de l'instant présent et des beautés de la nature. Donc les pages, vous verrez, elles sont intégralement en noir avec des effets de gris, mais très joli. Vous voyez là, la voilà la lampe de poche. Je ne sais pas si tout le monde voit. Voilà, voilà. Donc ça, très mmh. bel album. Hein. Voilà. C'est fini pour moi. <rire> J'espère que je vous aurai donné envie de les lire. Euh, voilà.